Bienvenue dans notre émission Partage ton histoire, histoire de drogue, impliquée dans une histoire de drogue, dans la famille. Nous allons écouter le témoignage de Clarisse. Bonjour Clarisse, Bonjour, bienvenue Claire. à nouveau dans Partage ton histoire. Merci. Euh, tu vas nous donner la suite dans ton témoignage, tu nous avais dit dans le premier épisode qu'il y avait une histoire de meurtre dans la famille qui a débouché sur une histoire de trafic de drogue. C'est ça. Où tu étais impliqué. C'est est ça. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a commencé Bien sûr. Alors déjà, euh, ils, sont, ils ont fait des recherches sur mon nom, en fait. OK, donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, en quelques secondes, tu peux rappeler juste ce qu'on avait dit euh... Maman qui a été accusé de meurtre, je dirais à tort. Oh, oui. et euh... Parce qu'il était innocenté. Exactement. Et du coup, c'est parti de là. Il y a une histoire de, de, de meurtre, justement, et ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. Du coup, ils ont trouvé une histoire de drogue également. Du coup, maman qui était en cavale, et c'est là que ça a commencé. Donc, euh... <rire> il était en cavale et tout. Et il fallait de l'argent parce qu'il voilà, y avait déjà un business qui avait commencé, mais justement... Ça... Tu n'étais pas au courant Je ne fais pas que je n'étais pas au courant parce que je savais. Mmh. <rire> comment tu l'as découvert Aller-retour, je savais très bien que... Voilà. Aller-retour de qui ça, mais Justement, mon, mon oncle montait, descendait. Moi, je savais très bien comment ça allait se tu... passer. Justement, le oncle qui a été accusé. Et euh, je savais que euh, mais... tu montes, tu récupères quelque chose, tu descends, il y a quelqu'un en bas. Je me dit « je suis pas… Mm -hmm. voilà, il y, y a quelque chose là-dedans, je, mm -hmm. je suis pas bête. » Du coup, et eh bien, ben, c'est juste que là, ben, on savait, mais c'est juste qu'on n'était pas impliqués. Bon, du coup, il est parti en cavale et tout, mais ben, du coup, il ben, y avait quand même un business qui avait commencé et on était obligé, entre guillemets, je dirais, de ben, le continuer justement. qui fait que, eh bien, je me suis retrouvée en fait à transmettre dans la marchandise, et récupérer l'argent en question. Donc, euh, bah, ma mère ne voulait pas toucher à ça, parce qu'elle était chrétienne, justement. Elle dit, elle, non, c'est mort. Ma mère, bah, ma mère travaillait, ce qui fait qu'elle n'avait pas le temps. Et moi, j'étais à l'école, et entre-temps, j'avais du temps libre. Du coup, bah, entre la pause bah, justement méridienne, j'allais faire du passe-passe, quoi. J'ai récupéré l'argent. C'est toi qui récupérais l'argent récupérer la, le truc, on passe, on passe. En gros, j'étais le point de contact, c'est moi qui faisais vraiment tout. Et en plus, on se disait, à une jeune fille euh, ah, mais a mais pas totalement. trop de risque de... Mais une fois, <rire> j'arrive et tout, j'arrive au niveau, mais, je dis, bon, j'arrive et tout, je dis, ça dit quoi Et ils se sont tous moqués de moi. C'est là que je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment pas crédible. J'arrive, je dis, à qui je sais pas quoi dire, je dis, bonjour, je suis venue récupérer. Je pas à dit ça, correct. À qui ou justement, ah. aux, aux gens qui achetaient et tout. Je vais pas arrivé et dit « bonjour, je suis venue récupérer. Pas du tout. Je dis bonjour, ça dit quoi Ils se sont tous moqués de moi. <rire> J'étais. La honte. J'étais vraiment la honte. Mais je n'ai pas arrêté. Donc justement, j'ai continué. En fait, je le faisais par amour. Mais pourquoi par amour Qui t'a impliqué dedans directement mais, Disons que mamie ne voulait pas le faire. Mamie a dit. Ma, ma, ma, ma, ma grand-mère, justement, okay. ne voulait pas le faire. Et je dis ma mère n'a pas le temps, elle travaille. Ma tante en question n'est pas là. Mon père c'est pas pas lequel il le fait, ça c'est sûr. Et je me suis retrouvée à le faire. Et genre... Ils savaient tous ses parents quand tu faisais ça Ma mère savait, mon père, non. Elle t'a dit quoi ta maman Parce que vous habitiez pas ensemble, ton père était d'un côté, ta maman d'un l'autre. Et ta mère, elle t'a dit quoi quand elle a découvert Comment elle a découvert Je dirais que maman ne savait pas vraiment en fait. Parce que... Elle se doutait peut-être Elle se doutait, mais... Elle n'avait pas de confirmation. Voilà, et je ne lui en parlais pas puisque pour moi, elle savait, c'est très bien, qu'est-ce qui se passe. Du coup, je pas pas lui le dire alors qu'elle le disait au courant. Du coup, ben, mon père, je ne lui aurais jamais dit ça. De toute façon, jamais au grand jamais. Et euh, ma grand-mère savait. Au fond, elle ne me disait rien du tout. Elle disait juste, euh, franchement, là, là, les gars, vous abusez, le seigneur, là, là, il... Pff, Franchement, si vous pouvez arrêter, arrêtez. Mais... Elle fermait la porte de sa chambre, je savais qu'elle nous bastonnait dans la prière yeah. et tout. Elle disait rien, oh, yeah, mais franchement, elle, elle priait pour nous, elle nous disait, mais de toute façon, <rire> un jour, bah, Gaëta, là, qui est finie. Ça veut dire, bah, un jour, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Franchement, sur le coup, je n'avais pas peur. Je savais que ce que je faisais, c'était risqué. Je savais que ben, je pouvais arriver en prison et tout, mais... Tu avais quel âge à ce moment-là ah, Je ne sais plus exactement, déjà mais la majorité... je savais que j'avais l'âge, je pouvais bien aller, aller en, en prison. prison. Même. Bien même, et <rire> c'était plus histoire de d'affaires pour mineurs. J'allais vraiment arriver en prison et j'allais pourrir là-bas s'il le fallait. Du coup, ben, j'ai continué à le faire, malgré que je savais que c'était risqué. Euh, je continuais. Pour moi, c'était par amour, parce que ben, le gars, il en cavale. Je, je l'aime beaucoup. Et il faut qu'il ait de l'argent. quelque part, tu dit Exactement. Du coup, je voulais l'aider parce que ben, moi, je lui étais en redevable, en fait. Cet argent-là, en fait, vous lui envoyez à lui, c'est ça Oui, parce qu'entre-temps, il faut savoir, il ben, y avait quelqu'un qui venait récupérer, ou alors, ben, il récupérait l'argent. Il faut dire qu'on cherchait sa tête, quand même, justement, avant qu'on qu ben, qu l'attrape. On cherchait comme sa tête. Les voisins le cherchaient parce que, oui, tu as tué le petit du quartier. Et tout le monde le cherchait. Du coup, ben, il venait entre temps récupérer l'argent et tout. Mais euh, c'était vraiment rapide. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas lui demander, tu vas bien, ceci, cela. Ou sinon, il passait pas de la maison. On se disait, mais lui-même, il est fou. Tu sais qu'on te cherche, qu'on veut te tuer. Et tu viens quand même. Mais moi, ça me faisait. Tu l'as revu après ben, Ça me faisait plaisir parce que je me dis, mais je connais ça, le bruit de la moto. Et je connaissais ah. ça dans les Je me dis, punaise, gens, j'aurais vraiment tout, vraiment tout donné pour qu'il puisse s'arrêter, gens, qu'on puisse ben, discuter. Mais tu t'es, quand même en fait accroché à lui parce que cette relation que tu n'avais pas avec ton papa, tous ces délires là en fait, tu l'avais avec lui, donc c'était, c'était comme un deuxième papa quelque part. c'était aussi le grand feu que je n'avais jamais eu en fait. Je savais que j'avais besoin de trucs. Je l'appelais pas tonton, hein. Je l'appelais par son prénom. Et il nous aidait vraiment. Franchement, c'était vraiment... Comme on dit, Pascal le grand frère, quoi. <rire> Bref, on va pas faire de oui. <rire> Du coup, ça, franchement, je me disais, mais je, je risquais ma vie certes, ma jeunesse également, mais je me disais, mais par amour, je vais le faire. Pensant que c'était vraiment de l'amour, je lui disais, bon, mais si il en a besoin, du coup, je vais le faire. Mon père, je lui en ai jamais parlé. Je ne demandais pas non plus à mon père des sous. Franchement, ce n'était pas la première fois qu'il allait en prison. Je disais enfin, je dirais même que j'ai sacrifié comme beaucoup d'argent lorsqu'il était en prison pour l'aider justement. Je disais mamie, la première communion, etc. quand on les faisait et tout, je, on recevait de l'argent. Wow. J'ai vraiment pris la, la décision en fait, de lui donner cet argent-là pour qu'il soit bien, même en prison en fait. Je voulais vraiment lui montrer que j'étais là, coûte que coûte, même si bon ben j'ai jamais pu faire de. de de permis de visite. Du coup, j'ai continué, je me retrouvais, mais j'étais vraiment impliquée dans ce, dans ce trafic-là. Là, il est en prison en Martinique. Mm -hmm. Du coup, ben, je faisais des passe-passe, je récupérais, j'allais donner. Ah oui, euh, il faut quand même que les internautes comprennent mmh. parce que si vous n'avez pas suivi le premier épisode, vous n'allez pas comprendre pourquoi, du coup, il est en prison alors qu'il a été innocenté. Euh, je vais te laisser dire, du coup, pourquoi il est quand même en prison alors qu'il a été innocenté alors, par rapport meurtre. Là, il a été innocenté par rapport au meurtre, mais il est quand même en prison parce que mon père a porté plainte contre lui. Et il s'est servi de ce que moi j'ai dit. Du coup, ça veut dire qu'il avait quand même euh, un petit truc assez, assez pesant pour l'incriminer. Donc voilà, voilà. Et ben, voilà, du coup j'ai continué à ben, faire mon petit trafic. Au fond je savais que c'était pas bien mais je continuais quand même. Ouais. et tu touchais quelque chose toi dessus quand même Non, pas du tout. Pas en fait, tu t'es donné entièrement rien que pour en fait aider ton oncle. Je touchais rien du tout. Mais je savais que si j'en avais besoin, je pouvais me servir mais je voulais pas parce que ben, c'était pour lui. Ça veut dire que je pouvais dire à maman tu touches pas, c'est pour lui, tu touches pas parce que ben voilà. Et du coup, ben, franchement, je ne voyais pas le problème. Je voyais pas du tout le problème là-dedans. Je savais que je risquais gros, mais. Sauf que. Là, Sauf ça Qu'est-ce Qu qui s'est passé mais, Le téléphone, au final, a été sur écoute. Moi, oh. je pense que mon papa a eu un grand rôle là-dedans. Vous étiez sur écoute. Exactement. Je savais que j'étais sur écoute, mais oh. j'essayais de cacher. Par exemple, mais il y avait un langage codé, pas... il y avait un petit langage codé. C'est quoi le langage codé On parlait par exemple, je ne sais pas moi, on parlait de, de... de shit, on disait, mais... tout le monde connaît chocolat. Mais je le mixais, je disais ça dans des trucs bizarres, genre, je ne sais pas quel vocabulaire j'employais. Ça n'avait mais... pas de sens en fait, en tout cas. Ça n'avait pas de sens, mais je savais que la personne en question comprenait. T'as compris C'est bon, c'est l'essentiel pour moi. Du coup, j'avais un petit langage, voilà. Du coup, franchement, je sais pas, franchement, c'était vraiment n'importe quoi. Du coup, ben, j'étais sur écoute, ma mère également. Sauf que, un jour, ma mère a été convoquée. Non seulement on était convoquée pour l'histoire de meurtre, etc., ça s'est passé. Mais là, c'était pour l'histoire de drogue. On a été convoqués, convoqué convoqué convoqué Moi, je voulais juste m'appeler. J'avais trouvé un travail entre-temps et... Ma mère a été convoquée, justement, pour l'histoire de drogue, etc. Ma mère n'était pas vraiment impliquée comme moi je l'étais, donc elle, voilà. Mais là, quand même, on leur a dit, madame, vous risquez 10 ans de prison. Je wow. répète, 10 ans de prison. Wow. Alors qu'elle n'était pas impliquée comme moi. Ça veut dire qu'elle là, elle aurait été encore. Mais ils ont justement ben, cherché à me contacter. Ce jour-là, je travaillais. Du coup, ben, ils ont appelé un numéro masqué, je ne pouvais pas rappeler et disant bon, ben, c'est moi, c'est machin, vous vouliez me voir du coup, c'était la première fois où j'ai vraiment échappé. Ça a échappé donc déjà à ça À ce ils premier rendez-vous-là, franchement, j'ai échappé. Ma mère, en tout cas, c'était 10 ans de prison ou contrôle moi judiciaire. Pour le coup, là j'ai eu peur. Je me suis dit, mais mon frère, ma soeur, ils vont où Et moi-même, ben, si ma mère ne s'occupe pas d'eux, si ma grand-mère qui va tout prendre, c'était compliqué. Du coup, ben, au final, ils ont encore convoqué ma mère. Ils ont demandé à me voir. Ils ont annulé le rendez-vous, qui fait que je n'ai pas été convoquée. – Échappé belle encore. – En courant. Et justement… – Mais… Parce <rire> te cherchent quand même. – Ils me cherchaient, mais… – Parce qu'ils ont des preuves. – Ils annulaient. Mais en fait, ils avaient des preuves, mais… – Ils n'étaient pas sûrs Ils avaient besoin de te voir ?– Voilà. Ils voulaient me voir parce que j'étais l'élément. J'étais tout pour eux. Si je parlais, l'affaire aurait été classée, la sentence aurait été donnée et j'en passe. Du coup, ben, ils ne m'ont pas eu au téléphone, je n'ai pas été convoquée et tout. Ils ont eu ma mère encore une fois. Ma mère est passée au tribunal. Elle a eu, ben, je mais aussi, je dirais, quand même, contrôle judiciaire de deux ans. Ça veut dire, dire qu'elle ne peut pas voyager, ne peut pas parler à mon, à mon oncle. Elle ne peut pas non plus, ben, elle ne pouvait rien, rien, rien rien faire. Du coup, j'ai dit, bon, ben ok, mais imagine, 10 ans de prison, moi, combien j'aurais eu je me suis dit, mais non. Ouais, parce que c'était bien, madame. Là, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis ah, il y a ma tête en jeu quand même. Tu ouais. me j'ai dit, bon, il faut que je fasse. Mais je ma tête, je me disais, bon, je, peux pas, faut, je, je me prépare psychologiquement. Si on me demande ça, je vais dire ça. Je ne vais pas faire de façon à ce que je dise la vérité, mais je vais mentir pour que... Ça devait être compliqué quand même. Hein, déjà, à cette âge, tu t'es dit, En plus, oh, mon je Dieu. travaillais. Je travaillais. Je me suis dit, mais non. C'était trop... En j'allais à l'école surtout. <rire> J'étais encore à l'école et tout. Et euh, voilà, j'ai dit bon là là c'est bon, j'en peux plus, je veux voir autre chose. je suis jeune, excusez-moi mais moi je veux voir autre chose. C'est pas c'est plus c'est plus ce que je veux. Du coup j'ai voulu ben, justement ben, partir en France pour fuir ma famille justement. Là j'ai dit bon là là c'est bon. J'ai dit là je me suis dit là c'est toxique je sais pas. Du coup ben, je suis partie. Il faut savoir que en France également ben, ils ont cherché à me contacter. En fait. Finalement, n'es en fait. pas passé devant euh, le tribunal et du coup, tu Avant es de, part de partir, venue. je suis pas passée là-dedans. Donc, je suis venue en France. Exactement. Sauf que <rire> ma mère a été contactée encore une fois. Elle a dû donner mon numéro oh. et elle a dû me balancer. Là, oh. là, ça s'attendait. La fille, elle est partie en France. Wow. Toi, la maman, je tu es là. Ma, ma, chère madame, tu vas bah, balancer toi ta qui... fille. Elle m'a balancée. Je dis, comment tu as fait Pardon, Pardon? Mais Elle a dû me le dire en fait, mais je pouvais pas lui dire, mais. Ça fait quoi là en fait mais sur le coup, je sais que j'étais responsable. Mais sur le coup, comment tu te sentais quand tu as su que t'avait C'est pas possible. Genre, ma maman m'a balancé. Alors que déjà, toi, tu es 10 ans de prison pour toi. Mais quoi moi, qu'est-ce que je vais prendre en fait Je vais mourir là ah, parce en que. fait. <rire> non, mais comment tu l'as dit Et marrant. elle m'a balancé. Mais par contre. Je me regarde devant le miroir, je me dis, mais ma mère m'a balancé. Je me disais, mais là, c'est trop en fait. Elle m'a balancé. Il y avait de grosses... Euh... Mais il y avait tout en jugeant. On a ma voix, on a mon vocabulaire au chocolat, machin, machin. On sait qui je suis, on sait que je suis en France. Elle a donné mon adresse. Et à l'époque, c'était l'histoire du crous. Ces gens-là, ils rentraient n'importe comment. Tu vois, on se trouve à ma porte. Tôt, tôt, tôt. Alors que c'était juste pour les trucs d'insectes dans les oui, résidences oui. étudiantes. J'ai eu tellement peur. <rire> tu crois que la police était une échappée parce que c'est Dom Tom. Faut le dire, oh, c'est français là-bas aussi, donc c'est pas parce que t'as voyagé. C'est pas, pas comme ou... si t'étais dans un pays euh, autre, euh, mais c'est rattaché à la France, tu vois. Donc euh, au final, euh, les informations ça peut communiquer. Au... Elle a donné mon adresse, mon numéro. Je suis là, c'est bon, c'est fini pour moi. Elle me dit, on va t'appeler. J'ai pas eu d'appel. Encore une fois. Un peu belle. Sauf que là, là, c'était. Mais et Dieu dans tout ça, est-ce que tu... Mamie m'a appelé, franchement j'essayais d'aller en soirée pour oublier, etc. Mais j'ai appelé ma grand-mère, c'était la seule personne à qui je pouvais parler. Et elle elle Donc, savait disais, mais... Que ta maman t'avait balancée. T'inquiète pour rien, ta maman t'a balancée, mais c'est pas grave, Dieu va faire. Je me dit, mais qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va faire, mais... C'est quoi, quoi Dieu va faire Jusqu'à maintenant, je n'étais pas... pas consciente en fait qu'effectivement... Franchement, je ne peux pas dire, si c'est pas Dieu, c'est qui Si c'est pas Dieu, c'est qui Oui, parce que qu'est-ce qu'ils s'est passé, du coup Et On m'appelle, on est censé m'appeler, pas d'appel. Je suis censée être convoquée, pas de convocation. convocation. Depuis le temps, on me cherche, on ne me trouve pas. Je n'ai jamais vu la couleur d'un seul policier. Rien. J'ai dit, bon, très wow. bien. Franchement, wow. sur le coup, je n'y pensais pas. Wow. Tu n'as pas réalisé maintenant, non. en fait, que Dieu avait... Non, pas du tout. Et pourtant, ma mère m'a dit, Dieu va faire. Mais effectivement, il a vraiment fait. mère me dit, bon je reste en paix. Ça là sous les limites que je l'appelle pour lui parler de ça. Je me disais, mais je ne peux pas partir en vacances. Quand je vais arriver à l'aéroport, on oh. va me dire, Madame, venez avec nous, c'est la honte. <rire> je dis, mais non. Du coup, Madame me dit, ne viens pas, ne viens pas à Martinique. Elle m'appelle parfois. Elle planche Je dis, mais tu as eu deux ans dessus aussi. Estime-toi heureuse. Mm. Moi, là, si on me chope, je fais quoi mm. Est-ce que tu vas venir ben, Je disais, mais on sait très bien, quand tu vas en prison, on te dit les oranges, machin, machin. J'ai dit, mais Madame, là, là, ça, c'est là, maintenant, c'est moi affaire, à est régler. c'était moi et moi toute seule. avais de la rancune de, de, contre ta maman Je le, Franchement, oui. Et après, tu sais, mais comment t'as... Genre, t'avais pas une excuse. Et franchement, après, j'ai dit, bon... Ce qui doit On se faire... reconnu quand même que... Voilà, j'étais quand même <rire> Tu bien participé au final. Ça, voilà, faut pas se voiler la face non plus. J'ai essayé de prendre mes responsabilités, mais au fond, j'avais peur. Je me suis dit, mais non, Seigneur, mm -hmm. ça va pas m'arriver maintenant. J'ai même pas encore vraiment commencé les études et compagnie. Ma amie là-dedans, elle a joué un grand rôle. Elle priait sa grand-mère. Ah oui, mamie, mamie. <rire> Elle priait pour moi. Je ne pouvais pas en parler à mon père. Et euh, j'avais l'impression, en fait, mais là, là, j'étais... Moi, j'étais une marginale. Genre, au final, comment, ah. comment euh, Du coup, tu n'as pas été attrapée Parce que Je que pas Grâce attrapée. à Dieu, il s'est débrouillé pour régler ça en Je interne et pas pour faire disparaître des, des, des, des choses s'il le faut. Tu es capable de le faire. Et... Du coup, ben, j'ai commencé à avoir une petite vie normale, je peux dire ça comme ça. Et il y a une sœur de l'église qui m'a... Elle, elle évangélisait et tout, et tout. Dis, là, madame, tu parles de moi. Je l'ai contacté et tout. Elle évangélisait, c'est-à-dire Elle évangélisait sur les réseaux sociaux. Elle disait des choses. Moi, c'était... Ça te concernait. C'était savais que c'était pour toi. Il y avait aussi une amie, justement, franchement, elle a joué un grand rôle également. Donc, ta mamie, cette amie et la personne qui évangélisait. Vraiment... Je crois qu'elle a eu ce rôle-là pour euh, ta conversion à Christ? Et c'est elle, en fait, qui me parlait, me disait, mais... Elle me parlait du Seigneur. Au fond de moi, je me disais, mais... Pff, le Seigneur, OK, mais quoi? Du coup, je suis allée à l'église ce dimanche-là. Je dit OK, très bien. Je suis allée. Il y avait la lit, justement, elle disait des choses. Mais je me disait, mais tu parles de moi, madame. Wow! Et euh, je n'avais pas vraiment... Je n'avais pas conscience de ce qui se passait, j'ai dit « bon... » Tu n'avais pas conscience que Dieu t'appelait encore Je ne savais pas, je ne connaissais pas cette histoire d'appel, de, de... Non, franchement, pour moi je voyais l'église comme ben, la religion, tu viens, tu pars... Parce que tu as grandi dans bouche catholique, tu bon, as, as, ouais. bon. as pointé, et puis c'est bon. Tu as pointé, et puis c'est bon. Exactement, tu pointes, <rire> c'est bon. Du coup, ben... <rire> ah ben oui, c'est vrai que c'était la mentalité franchement, que... <rire> mais je t'assure, je pointais, et j'entrais... Je ne cherchais pas à me poser des questions. Je ne me posais même pas la question, mais pourquoi ce qu'elle a dit m'a touchée Je me posais pas des questions comme ça. Pour moi, c'était. Et euh, du coup, ça. comment tu as rencontré Jésus-Christ Waouh Mais les réunions de Gilles, tu connais Eh <rire> <rire> <rire> bien, je suis allée un mercredi. Franchement, un... je me disais, mais j'ai perdu la personne importante pour moi. J'ai perdu la moitié de mes amis. J'étais à tout perdu. C'est bon, j'y suis allée. J'y vais et tout. C'était une réunion de prière avec d'autres. Euh, personnes. Personnes. J'arrive. Je vois il y a plein de jeunes. Je me dis mais c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Surtout mm -hmm. quand j'allais à l'église c'était surtout des, des personnes âgées mm -hmm. et c'était pas. Fou, voilà. Là c'était vraiment. Je sentais vraiment la fraîcheur. Il y avait beaucoup de jeunes et je me sentais vraiment bien inclus. Il y avait des jeunes, des jeunes, des jeunes et ils ne portaient pas attention à qui j'étais. On demandait de, de prier et tout, j'ai prié vraiment comme jamais, j'ai dit là là Seigneur, Dieu va faire là si, si, si ce soir ou rien du tout. Mm -hmm. Du coup j'y suis allée et tout, je priais franchement, je vois que personne ne m'en regarde prier, du coup j'ai dit j'ai prié, j'ai prié vraiment. Et euh, justement il y avait l'appel au, au salut, il y avait également le, le baptême du Saint-Esprit, je suis allée. Et... Donc on a fait un appel pour demander qui veut recevoir, qui veut recevoir Jésus. Recevoir Jésus. étais touchée à ce moment Franchement, j'ai fait un pas sans savoir que j'ai fait le pas, justement. C'est comme si, il y a une petite force qui a pris mon... <rire> C'est comme je allée. Et justement, ben, je suis allée et tout. On a prié pour moi. Et je commence à pleurer. Mais pas pleurer du style, genre, j'étais vraiment et tout, j'ai pleuré du style, genre, chaque larme partait avec un fardeau, je me sentais vraiment, oh mais man. il y avait de l'eau qui, moi il y avait vraiment ah. une eau qui coulait, j'étais, j'avais des manques de confiance, etc. J'ai vraiment eu un travail, c'était vraiment progressif, mais sur le coup, c'était comme une pluie qui vient oh donner une nouvelle fraîcheur, oh. et franchement, ce hier a eu vraiment un grand rôle. C'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Ce soir-là, je me suis sentie aimée. Je me suis sentie moi-même. Je n'avais pas besoin en fait de faire des choses que les autres voulaient, faisaient justement pour me sentir dedans. Tu vois, ils étaient jeunes, ils priaient comme moi-même. Je n'ai jamais eu de proche avec qui je priais, premièrement. Et je n'ai jamais vu de jeunes vraiment, mais vers le Seigneur, pour moi c'était vraiment la jeunesse, le Seigneur pour moi ça ne coulait pas. Je ne savais oui, pas que toi, tu pouvais encore vivre. encore jeune et puis c'est après, voilà, le, moi, le Dieu c'est après quoi. <rire> du style, oui mais tu as déjà vécu, moi je disais à ma grand-mère surtout, mais tu as déjà vu tout ce qu'il fallait voir, tu as eu des enfants, tu es mariée, tu as fait tout. Maintenant là c'est fini, tu es allé vers Jésus du coup. Ouais. Du coup, ben là, là tu me dit un truc que je ne Beaucoup peux pas faire. Beaucoup de jeunes pensent dit, comme mais ça. Tu peux voilà t'as déjà vécu j'ai des choses encore à faire moi j'ai dit mais j'ai encore des choses j'ai encore des bêtises à faire qui fait que voilà sauf que pas du tout je suis arrivée là-bas et là je peux dire vraiment haut et fort que je vis ma, ma best life les choses du passé sont désormais dans le passé ça a été progressif mais je dirais aujourd'hui qu'une grande partie de mes fardeaux justement c'est enterré c'est c'est c'est mort là et franchement cette réunion de G1 vraiment je regrette vraiment pas d'y être allée quand on dit aller aux réunions, <rire> là... <rire> tu sais pas ce qui peut se passer. Là franchement, je m'attendais vraiment à Dieu. J'ai dit Seigneur, je vais à faire. Ma mère me dit ça tout le temps, sauf que j'ai rien encore vu. J'attends, mais je vois pas. Du coup, je suis allée à cette réunion. J'ai dit bon, si tu agis, tu vas le faire pour moi. Ce qui paraît que voilà. Du coup, je suis allée, j'ai vraiment vu. J'ai senti. « Tu vois, tu es envahi d'amour, mais tu ne sais pas d'où il vient. Tu sens que tu es en paix. » Et moi, je cherchais vraiment la paix. C'est la seule chose que je voulais. Parce que je disais justement à ma mère, même pas à ma mère parce que justement, je ne pouvais pas lui de ce genre de... Mais je disais, « Mais si vous ne m'entirez pas, vous n'allez rien faire avec moi. C'est soit je meurs, tu ça, soit déjà je meurs. » Je dis, « Là, là, c'est bon, j'ai vu des choses que mes yeux ne pouvaient pas voir, ne voulaient pas même voir. » J'ai vécu des choses que je ne souhaite même pas à mes frères et sœurs en fait. je dis bon, soit je meurs, soit je meurs, là c'est bon. Mon corps là, il ne suit plus. Et c'est là, la paix que je cherchais, je l'ai vraiment trouvée. Ça veut dire que j'étais vraiment, je suis rentrée chez moi. Je ne me suis même pas mise à réfléchir aux choses qui me tragassaient avant. Avant, j'étais du style, punaise. Si la police m'appelle demain, je fais quoi, je, fais quoi je dis quoi mmh, Et si ma m'en a une nouvelle comment je vais dire à maman que je suis en prison En plus, je suis loin de ma famille. Je, je, je disais même que je voulais qu'on me transfère en Martinique. Bref. Elle <rire> me disais, là, vos histoires-là... C'est je... déjà allé loin dans ma tête. j'avais... Pour moi, j'avais déjà tout perdu. C'était la case prison ou rien du tout. J'ai vraiment vu la main du Seigneur agir que parce Dieu. que premièrement... Ah. Je n'ai jamais été convoquée. Je, je n'ai jamais mis les pieds justement dans le commissariat. Le commissariat. Euh... Autant de puits en Martinique, il te cherchaient. Et la Martinique est petite comme on dit. Tu ne quel... veux pas voir quelqu'un, tu la... tu la vois la personne justement. Et genre, chaque fois que je voyais un, un fourgon de police, ils disent là, c'est mon heure. Ils <rire> disent <rire> c'est mon heure. Et franchement, j'ai... Après, je Vous me suis coupable, posée... mais... Mais pas seulement. J'étais plus que coupable. Je suis implique dans un truc. Mais forcément, j'avais pas, pas vraiment cherché, mais je me suis dit. Jésus t'a justifié. Waouh! Il l'a fait. Je me suis quelle dit... grâce. Et après, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai appelé ma mamie, je lui dit Tu vas jamais croire en ce qui s'est passé. Waouh! Et Mona... là, je me demande bien sa réaction. <rire> elle m'a dit Tu vois, je t'avais dit. Mamie, chaque fois qu'elle je... me dit Reste en paix, je lui ai dit Mais non, mais je peux pas rester en paix. Tu me dis de rester en paix, c'est quoi ça Et elle me dit Tu vois, je t'avais dit. Oh, le dieu que je sais, hein. Amen. Wow. elle commençait déjà wow, et j'en ai parlé à mon amie également. Elles étaient vraiment contentes parce que c'était pour elles une victoire. Et franchement, c'était vraiment. Je peux te dire que ce que j'ai vécu, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment échappé belle. Franchement, je veux dire que j'ai vraiment échappé belle. Un dieu et bon, il a, a fait été lui qui clôt le. <rire> il a clôt le sujet. ne sais pas Dieu, c'est qui Il a fermé l'affaire. Surtout pour ma mère, ma mère allait prendre quand même 10 ans de prison. Elle a eu deux ans. Juste justement, ces deux ans sont passés. Et gloire à Dieu, ces deux ans sont passés. Merci Jésus, merci. Merci, merci à toi aussi pour ce témoignage. Vraiment, gloire à Dieu. Merci à toi. Dieu est bon. Amen. On va maintenant passer à une autre partie de notre émission. Qu'on puisse prier maintenant pour euh, toutes ces personnes qui nous regardent et qui ont vécu un peu la même situation, qui sont euh, oui. vraiment dans une situation où ils ont été coupables. Mais on croit que Dieu est capable d'agir, Dieu est capable de faire. Si euh, vous l'appelez, si vous vous tournez vers lui, Dieu est capable d'user de, de compassion, yes. et de miséricorde Amen. envers vous. Prions. Père éternel, je te prie et je te bénis, Merci Seigneur, pour euh, -ce toutes ces personnes, -ce Seigneur, -ce qui nous regardent aujourd'hui et qui sont des dans des situations compliquées, Seigneur, au niveau de la si justice, Père éternel. Situation. Nous prions au Dieu, Seigneur, prie, que, que s'ils sont vraiment repentants, son Seigneur, Seigneur qu'ils qu regrettent, Seigneur, qu'ils qu appellent, Seigneur, qui à toi, qui Seigneur, qui pour pouvoir les sauver, aussi. les délivrer, Seigneur. Agis Seigneur en leur faveur Père, nous prions et nous intercédons que tu puisses agir Seigneur, au nom puissant de Jésus Seigneur, que tout dossier, que toute chose qui avait contre eux Seigneur disparaisse au nom puissant de Jésus Seigneur, fais quelque chose d'extraordinaire dans leur vie, agis puissamment Seigneur, tu es un Dieu qui est capable Seigneur de changer toute situation Père éternel comme tu l'as fait Seigneur avec Clarisse, Papa. Vie, père, toi, Parce que, que tu nous aimes et tu ne veux pas, tes pas tes le classes, mal pour nous, Seigneur. Tu tes ne veux pas choses, que nous soyons dans situations des situations compliquées. Parfois, nous faisons des et erreurs, et Père éternel. Mais tu uses de seigneur. grâce et de miséricorde. Uses de grâce et de miséricorde, seigneur, seigneur, envers eux, Seigneur, et seigneur et qui ont ami, actuellement des problèmes, Seigneur, avec la justice. et Attire-les à toi, Seigneur. Qu'ils puissent te rencontrer au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, peut-être que tu me regardes aujourd'hui et tu sens que il te faut réellement Jésus-Christ. Tu sens que Dieu, tu as besoin que Dieu agisse pour toi. Tu sens que tu dois vraiment être sauvé. Et tu sais que c'est que par Jésus-Christ que tu dois l'être. Je t'invite à faire cette prière avec moi, à fermer les yeux, et à répéter à voix haute avec moi. Et à dire, Seigneur Jésus, j'abandonne ma vie entre tes mains. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Et que tu es venu mourir à la croix pour mes péchés. Et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Demande pardon pour ma vie passée, Seigneur. Aide-moi dans cette situation, use de grâce et de miséricorde. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Libère-moi totalement, Seigneur, de mes peurs et de mes angoisses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen. Félicitations. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu est celui qui sauve. Yes. Alléluia. Merci beaucoup, Clarisse, Merci pour ce à toi. témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Instagram. Partage ton histoire qui s'affiche maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se retrouve dans un autre épisode de Partage ton histoire. c'est Chantal de Partage ton histoire. Je sais que ces témoignages vous bénissent, vous fortifient, emmènent la présence de Dieu, la paix et l'amour de Dieu dans votre maison. Alors n'hésite pas à nous soutenir grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant et si tu n'as pas Paypal, tu peux nous contacter au numéro qui s'affiche maintenant et on se dit à la prochaine dans Partage ton histoire.